On a décidé donc de faire en sorte que la pratique des sports de pleine nature puisse continuer à exister et éventuellement se développer dans de bonnes conditions. Que cette pratique puisse être la moins impactante possible sur le territoire au niveau de, de l'environnement, du milieu naturel, mais également des nuisances qu'elle pourrait créer sur, auprès des habitants. a des départs, de, des décollages sur le massif, mais aussi à l'extérieur, puisque c'est un, un site très réputé, l'ensemble du massif, avec des ascendants très intéressants, et donc énormément de pratiquants. Et on, est, on a réuni les pratiquants en leur expliquant, voilà, en leur disant, ben voilà, il y a des espèces qui nichent sur ces falaises à telle période de l'année Comment on peut faire en sorte que le, le, le dérangement soit le moins possible Sur les falaises, qu'est-ce qu'il y a eh bien, il y a des, des rapaces euh, protégés qui nichent. Notamment, on a deux espèces emblématiques sur le parc, l'aigle royal et le faucon pèlerin pour ne citer que. Et, et ça peut poser des problèmes de euh, perturbation de ces espèces lors des périodes de nidification. Donc on a cette connaissance-là, on, on fait, des, euh, on fait des, des observations chaque année pour savoir euh, où, sont les, euh, où sont les couples qui nichent sur telle ou telle falaise. Et donc on a mis au point euh, une cartographie. Et ces personnes-là, on est allés sur la fibre, euh, on, on nous disait, bah, nous on est, des, on est des pratiquants, mais on est des amoureux de la nature. Et on les a pris au mot en disant, vous êtes des amoureux de la nature, eh bien on va vous apporter de la connaissance sur, sur cette nature-là et sur ces espèces euh, qui sont présentes. on a les a gratuitement à reconnaître. Euh, les, euh, les rapaces qui volent dans le ciel et avec qui, et auprès desquels euh, ils volent finalement, eux aussi volent. Et on a fait euh, cette, euh, cette cartographie-là, avec autour des falaises bah, euh, des zones, ce qu'on appelle un peu des zones de défense, euh, où il faut éviter, essayer d'éviter euh, à cette période-là telle ou telle falaise. Et ils ont été très intéressés. Et ils ont joué le jeu, ils ont compris. Et on a réuni tous ces, euh, tous, tous ces gens-là, avec les, les, les, les associations de protection de la nature, notamment la, la LPO, hein, qui oeuvre pour la protection des espèces d'oiseaux, qui étaient ravis finalement qu'on qu qu puisse entreprendre cette démarche, qui nous ont permis, qui nous ont ouvert également nos, nos, nos données. Donc les fédérations de pratiquants ont joué le jeu, ont tellement bien joué le jeu, qu'il y a quelques années, moins de cinq ans, il y a eu le championnat du monde à Annecy de, de vol libre, de, de parapente. Eh bien, euh, qui venait donc sur le massif des Bauges, et eh bien, euh, la prise en compte des zones de défense autour des falaises, donc ces, ces cartographies qu'on avait faites, faisaient partie intégrante de l'épreuve du championnat du monde. C'est-à-dire que les, les parapentistes qui euh, franchissaient ces lignes-là, si n'arrivaient pas à maîtriser leur vol et ils franchissaient ces lignes, avaient des pénalités. Donc pour nous, c'était euh, gagné puisque c'était complètement intégré, tout ça sans interdiction, sans réglementation, simplement en apportant de la connaissance, de la pédagogie, c'est fabuleux. Donc nous, pour nous, c'est une vraie réussite. A financé euh, des, des panneaux et, en, et des aménagements d'air de décollage et d'atterrissage euh, pour les, euh, les, les pratiquants, de manière à ce qu'eux, ils trouvent aussi un intérêt. Euh, du coup, c'est vraiment de l'aspect financier. On a apporté des finances sur ces, euh, sur ces aménagements pour l'amélioration du site, sur le, le verso du panneau. Eh bien, on avait toutes la, les explications sur les rapaces que l'on pouvait trouver euh, lors du vol qu'on qu allait euh, faire. Voilà.